Mais toi, personnellement, tu te sens plus homme ou, ou femme, ou entre les deux ou... Non, je dirais 100% femme. 100%, c'est pas possible Si, si. 100% F. Ouais, Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que tu es une femme Le moment est venu euh, d'accueillir un homme d'influence, fameux hommes d'influence alors vous êtes un collectif ou pas comme le rappelait de manière très juste Stéphane Edouard moi je suis pas dans la ligne de... dominante comment elle s'appelle cette fille okay. je suis pas incohérente je suis juste dans ma logique à moi ah ouais je l'ai niqué <rire> <rire> pas la pierre il a niqué, il hein, n'y a pas de problème déjà je voudrais saluer mon ami Stéphane Edouard alors moi je voudrais que Stéphane Edouard nous trouve jolie petite et nous fasse un petit métier. Monsieur monsieur pas que les femmes sur votre planète sont logiques, c'est la seule planète de cette ça. galaxie où cela existe et c'est ce qu'on Appelle le Fuck You Money. Les vidéoscopies, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également Les nôtres. Le nôtre, merci Aurora, qu'on va présenter dans quelques secondes. Aurora 998e, je crois. C'est ça. Du nom, merci. Bonjour. Bonjour. Benvenuta. Merci. Alors Aurora 998e du nom, alors comment tu t'appelles Aurora. Aurora comment Aurora aussi. Et qu qu'est-ce qu que tu fais là Qu'est-ce que tu fais dans la vie Présente-toi un petit peu pour les chatons curieux. Alors, je m'appelle Aurora, je suis italienne mais française d'adoption et euh, je suis artiste. Ah, mais c'est bien ça. Ouais. Alors, si vous me suivez sur Instagram, ce que je vous invite désormais à faire, lien à l'écran. Vous l'avez déjà vu, Aurora, vous l'avez déjà vu dans les stories, euh, elle a joué avec vous, elle vous a soumis des quiz euh auxquels vous avez été nombreux à, à, à participer. Et alors, tu es, es artiste en quoi bah, j'ai fait beaucoup de, de danse, j'étais danseuse, maintenant je suis chanteuse. D'accord, c'est bien. Et sinon, tu as un métier euh, si, sinon je travaille aussi dans un lycée, dans le 19 e Ok. Et comment tu... ça fait longtemps que tu es abonnée à ma chaîne Ça fait... ça fait un mois. Ah, c'est tout C'est pas beaucoup, ouais. D'accord. Hein, tu tu m'as binge-watché, alors, comme on dit maintenant. Tu as, as rattrapé le retard C'est ça. J'ai regardé toutes tes vidéos. Euh... Allez, on va dire facile, 30-40. Ok. Et euh, comment tu au niveau caractère Donne-nous deux ou trois adjectifs permettant okay, de elle. te... Euh... Tu as fait mon test, elle et lui Si, je l'ai fait. Je l'ai fait et je suis 64% homme. D'accord. Et 34% femme, je crois. Oh. Ok, t'as menti à quelle question J'ai pas menti à des questions. Ah, t'as menti à quelle question Je te jure, j'ai pas menti. Toutes avec... les filles qui me sortent des taux de H impossibles, vous avez. Je te jure, j'ai pas menti aux questions. Bon, D'accord. Par exemple, sur celle, euh, genre s'il y a un problème, euh, est-ce que tu fais appel à quelqu'un Est-ce que tu essaies de régler le problème toi-même Je n'ai pas l'habitude à, à demander à quelqu'un. Mais, mais toi, à titre personnel, tu te sens plus homme ou femme euh, Non, je me sens plus femme quand même. T'es sûr Bah oui, je suis une femme des brouillardes. Ce qui n'est pas trop, trop F. Vous n'êtes pas un homme, pardon. Ah non, non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence Ah bon Ah bah il ne faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Mais, mais toi, euh, donc, tu m'as dit quoi euh, 64-36. 64-36, ouais. Mais toi, personnellement, tu te sens plus homme ou, ou femme, ou euh, entre les deux ou... Non, je dirais 100% femme. 100%, ce n'est pas possible Si, si. 100% F, ouais, je dirais. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que tu es une femme Chez nous, bienvenue chez Alors, alors, alors, alors, là, euh, une fois euh, n'est pas coutume, on n'arrive pas à voir les chaussures. Hein, vous savez que j'ai la tendance, c'est peut-être ma part de F, je fonce directement à voir les chaussures des gens, euh, qui donnent euh, généralement beaucoup d'informations sur le, le rapport qu'ils ont à eux-mêmes. Euh, comme disait Karl Lagerfeld, hein, euh, quand tu sors en survêtement à 40 ans, euh, c'est que tu as abdiqué dans la vie, hein, tu ta vie sur le point de, de, de s'achever. Bisou, carl si tu nous regardes. Euh, donc là, on n'a pas les chaussures, hein, parce que le plan ne le permet pas. Par contre, on a de, on a du détail. Là, on a la table à, à déjeuner. Et euh, donc on voit trois adultes en train de de, de swinguer, hein, de... de zouker. Euh, trois hommes, d'ailleurs, ce qui est un peu bizarre, des hommes, quatre hommes qui dorment, tout... qui qui dansent tout seuls, Trois noirs et un blanc. Et sur la table, ils ont du ketchup. Euh, Qu'est-ce qu'on reconnaît une Espèce de sac avec des sandwichs. Bon. Euh, c'est pas pour faire des raccourcis euh, exagérés, mais enfin, euh, le ketchup, à la base, c'est le symbole de l'Empire. C'est le symbole de l'Amérique. Et c'est le symbole de. Euh, c'est une alimentation d'enfants, de, de, en fait. C'est-à-dire, euh, on a tous une autre période ketchup, moutarde, herbe de Provence, euh, hamburger. Là, ce sont quand même des adultes. Donc, euh, moi, le premier truc qui m'alerte cette fois-ci, ce n'est pas tellement les, les chaussures, c'est plutôt euh, l'enfantillage. Le, hein. tout, tout ça m'a l'air très, très enfantin. Ah non, alors en fait, la... la, la, la, la comment pourrait-on l'appeler La tenancière, hein euh, l'hôtesse, euh, l'aubergiste, euh, sans maquillage, là, à gauche, avec ses, avec ses sourcils à laquelle le survivant, et les cheveux gras attachés. Hein. Euh, en fait, elle dansait, mais hors, hors champ euh, en les regardant, ce qui est assez intéressant puisque les, les invités dansent entre eux et l'hôtesse en fait euh, les imite un peu en, en les regardant dans une tentative d'appropriation culturelle. C'est une maison du peuple, hein. c'est une maison de tout le monde de, du quartier. Euh, L'objectif aussi de la maison c'est de s'entraider, c'est vraiment cette opportunité de vivre en fait sans qu'on voit ce que tu as sur le compte ou euh, ce que tu... D'accord. Donc là, on a une espèce d'épigone de Magloire. Hein. T'as as connu Magloire Non. C'était un... un homme public, on sait pas trop bien ce qu'il faisait, une espèce de, de, de, de mondain, demi-mondain parisien, qui avait fait un petit peu de télévision parce que c'était un des premiers Noirs homo assumés et c'était un... comment ça s'appelle un, extant... un, un expansif, enfin, quelqu'un qui le... Qui le montrait. Voilà, qui le montrait beaucoup. Et alors là, il, a, il, doit avoir, il doit craindre ce monsieur que, ça ne se, que son orientation sexuelle ne se voit pas parce qu'il a besoin de rajouter un drapeau LGBT au fond. Comme si, à l'inflexion, déjà, ça n'était pas, pas, pas assez clair. Donc voilà, qu'est-ce que qu'on peut dire d'autre Il a une chemise bien largement ouverte. Alors tu sais, Aurora, qu'on me, me... Oui, un peu comme la tienne, d'ailleurs. Tu sais, Aurora, qu'on se moque souvent... On dit, on dit souvent que je devrais fermer mon dernier bouton, tu sais Ah bon C'est les puceaux et les pusillanimes qui pensent qu'en en fait, il faut être habillé comme ça, et moi, je réponds pas à ces à âneries, tu vois. Et, et là, regardez, pour le coup, le mec, il a un bouton ouvert en dessous des pecs. C'est comme si moi, en fait, donc mes pecs sont là, c'est comme si moi, j'étais ouvert jusque. ça tu vois? Là, d'accord, vous pourriez le dire, mais. Euh, euh, et puis sinon, il est dans une dans une petite chambre. Alors lui, il a fait son lit, au moins. Hein? Au moins, le monsieur. Alors, le, le gay de la bande se respecte, d'accord On ne connaît pas encore son discours. Je rappelle qu'une vidéoscopie, c'est décontextualisé, donc je fais exprès. Je m'efforce de voir le, le, la bande que vous me soumettez en même temps que vous. Je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas cherché. Mais on peut dire que, dans son style, il se, il se respecte. Hein, euh, il a l'air propre sur lui, il ne fait pas trop pouilleux, le lit est fait, hein, ce qui est très rare. Donc, euh, à a priori positif pour le représentant du, du, du Rwanda. Non, c'était quoi son pays euh, Belgique Oui, non, mais d'origine. Il n'a pas la tête de Tintin, ce monsieur-là, quand ah. même. Hein. On mettra au montage ce monsieur et Tintin. Ah euh, il a peut-être. On on n'a pas entendu. Aurora ouais. n'est pas, n'est pas attentive. Ouais, j'arrive. Tu es déconcentré par les effluves cacaotés. C'est ça, ouais, ouais. c'est ça. La chemise verte, j'ai un peu chaud là. C'est, un classique. Tous les, alors ça c'est très intéressant. Alors ça y est, je commence à comprendre pourquoi vous me l'avez soumise cette vidéoscopie. Tous les colocs ne payent pas le même loyer. Donc c'est un modèle économique basé, j'imagine, sur le, la proportionnalité par rapport aux revenus de chacun. Ben, très bien. Voyons, voyons. Le, le frigo est raisonnablement rempli, ce qui veut dire qu'il y en a un qui paye. Ou une. Pour tout ce qui est donc, nourriture, on se bat, comme sur les loyers. Euh, c'est euh, de mettre en fonction de ses privilèges en fonction de ses revenus. De personnes... Alors, il y a deux mots, t'as entendu? Un privilège voilà. Moi, revenu, je comprends ce que c'est. C'est ce qui est écrit en bas à droite de ta fiche je de paye vais, ouais. ou sur ta feuille d'impôt, ce qui est écrit dans la, la, à la, dans la case net imposable. D'accord Toi, tu es imposable Je suis imposable, oui. Où ou ça En France, en Italie euh, En France. Pas beaucoup, mais. Bon. Donc, tu vois ce que c'est qu'un revenu Oui, tout à fait. Par contre, où est la case privilège Nulle part. C'est écrit où la quantité de privilège Nulle part. Donc là, déjà, moi, j'aime bien. Alors. J'avais un a priori positif. Comment on l'appelle la tenancière de, de la guinguette là Tiens, trouvons-lui un surnom. What elle a un peu une tête à s'appeler Elisabeth, non, euh, non Elisabeth euh, Vas-y, Elisabeth. Va bon, alors Elisabeth, moi, a priori, je t'aime bien parce que tu essaies de développer des modèles alternatifs. Ça, ça me plaît. Je, je suis l'exemple même d'un mode de vie alternatif. Enfin, Rappelez-vous, quand j'ai commencé ce que je faisais, ça n'existait pas. Bah, D'ailleurs, ça n'existe toujours pas. Je suis toujours le seul. Euh, donc ça, j'aime bien. Euh, le côté, euh, j'assume de me montrer face caméra sans maquillage, moi, je dis chapeau, parce que c'est pas à toi, Aurora, que je vais expliquer que pour une femme, c'est quand même très compliqué. Je le ferai pas. Voilà, Aurora ne, ne le ferait pas. Et euh, troisièmement, euh, j'aime bien les... Euh, pareil, dans le côté provocation, je trouve qu'arriver avec les sourcils de Ken le survivant, ça, ça me déçoit pas, si tu veux. Je... En plus j'ai déjà expliqué en vidéo moi je suis pas un aficionado de l'épilation je pense que c'est une norme euh, comment dire dont les gens n'ont pas conscience de pourquoi elle vient j'ai déjà expliqué cette théorie je pense que c'est parce que le c'est pour euh, reformaliser. enfin bref regardez ma vidéo sur l'épilation je la je la linkerai dans le coin de l'écran donc moi j'ai un a priori positif sur quelqu'un qui s'est départi de l'impératif de plaire par contre ce que j'aime moi, c'est quand on essaie de me de me faire passer la pilule du privilège féministe ou masculiniste dans la boulette de viande de l'argument factuel. Tu sais, quand tu veux faire bouffer un médicament à un chien, ouais. tu prends une boulette de viande, puis tu colles le médoc derrière. Là, la boulette de viande, c'est l'argument quantitatif, c'est-à-dire les revenus. Revenus, tout le monde pense à... Ces revenus, sa, sa, sa feuille de paye, etc. Et... et là, et dans la boulette, dans la polpeta, on me met le privilège vois, pour me le faire passer. Euh, tu vois. Okay. Voilà. Là, là, Elisabeth, tu me déçois. Tu vois, ça, ça me déçoit de toi. Et alors, toujours à 333, on voit une liste de courses derrière. Poubelle blanche. Bon, bien. Ça, ça ne m'étonne pas des colloques, c'est que personne ne veut jamais sortir de la poubelle. Tu connais cette citation, les gens veulent euh, sauver la planète, mais personne sort de la poubelle, quoi. Et en dessous, il y a une phrase en anglais, hein, toujours dans... Chez les barbares résonne toujours le doux dictat de l'Empire. Life is short, effacé, every. Donc c'était quoi à ton avis Life is short, mot effacé, every, mot effacé. Bon, ça doit être « enjoy every day », un truc comme ça, enjoy non ?« Enjoy every day » ou « life is short ». Donc tu vois, toujours l'injonction à profiter du moment présent. Mm. C'est cette tendance euh, néo-spirituelle à prendre des religions à, à, asiatiques. Ce qui nous plaît c'est-à-dire prendre juste l'aspect carpe diem, tout en laissant euh, le, le, la, la vie d'assaise et d'abandon euh, matérialiste qui est la On veut vivre dans le con. C'est comme les connes qui font du yoga. Et les cons, hein, attention, pas de procès en misogynie. Les connes et les cons qui, qui vont faire des, des, des stages méditatifs, etc., avec des détox de, de leur téléphone, la, la méditation, je l'ai déjà dit, la méditation, le yoga tiennent lieu de spiritualité aux gens qui n'ont pas d'âme. Et donc là, c'est pareil, je, je me fabrique une spiritualité en prenant que ce qui m'arrange, de, de, de chacune en fait. Ce qui fait vendre d'ailleurs, je, je me Donc je prends ce qui m'arrange du catholicisme, je, me prends, je prends ce qui m'arrange du judaïsme, je prends ce qui m'arrange du bouddhisme, pour en fait, à la fin, que tout concourt à, à rendre mon caprice individuel euh, valide. Donc une personne qui sera complètement défavorisée et précaire. Ah, deuxième... Euh, euh, deuxième, euh, comment dire, deuxième boîte à outils, deuxième euh, psittacisme. T'es italienne, tu ne pas comprendre le psittacisme, toi. Euh, non. Le psittacisme, c'est quand tu répètes comme un perroquet. Ah, ok. Pss, pss, pss, psittacisme, t'arrives à le dire Psittacisme. Mais bah, bah, bah, bah. bah. bah, c'est une fausse italienne, elle parle beaucoup trop bien français pour une italienne. Et donc, euh, privilège et là, euh, euh, personne défavorisée, je crois, elle a dit. où C'est presque un jeune. Hein. Ou précaire. faut une personne qui sera complètement euh, défavorisée. Voilà, donc défavorisée, on ne sait pas par qui. Hein, par une espèce de, de malédiction divine, hein, comme le doigt de Léonard de Vinci. Tu vois, qui, ou de, bah, de Michel-Ange, pardon. Le doigt de Michel-Ange qui viendrait comme ça te dire tu es défavorisé. Sans que ça n'ait jamais rien à voir avec l'effort personnel. Hein. Euh, moi, je te dis que ça a beaucoup à voir avec l'effort personnel. On montrera au montage Le texto d'un des nombreux rédacteurs qu'on a testé sur le site, d'accord, et qui a répondu à, mon, à, à Nono, à mon, à mon assistant personnel Nono, qui l'avait testé, euh, « Écoutez, en fait, je préfère rester aux, aux Allocs et regarder Netflix. Je vous montrerai le texto. Je vous mon » Voilà ce que répondent les soi-disant défavorisés euh, étudiants, etc., qui, so qui vont faire la queue, soi-disant, à l'aide alimentaire. On leur propose de, de rédiger des petits articles de quelques lignes, c'est 20 lignes, c'est rien du tout, Allez voir les derniers articles sur mon blog Homme d'influence. C'est vraiment pas grand-chose. C'est 20-25 lignes avec la vidéo au-dessus. On paye entre 20 et 30 euros. Tu peux en faire une dizaine dans la semaine tranquille. Tu te fais 2-300 balles. Mais ils veulent pas. Ils préfèrent regarder Netflix avec des allocs. Et ça, ça c'est le concept du défavorisé. C'est-à-dire, euh, tu vois, c'est comme euh, je, je, je suis obèse. Je comprends pas. J'avale de l'air, mais ça se transforme en graisse, quoi. C'est toujours toujours merveilleux ça. Faviser. Ah Donc, il y a des hébergés gratuits, c'est en fonction du privilège. Enfin, euh, voilà. donc qui, par contre, elle va pas jusqu'à nous dire qui paye et qui paye pas. Ah. Ça aurait été intéressant de voir euh, s'il y a des récurrences. Euh, voilà, pas beaucoup de femmes en tout cas. Hein. Je vois euh, à part la, à part Elisabeth, la tenancière du bordel là, euh, ah. tout le reste c'est de l'homme. Hein. Ah, le gay zouk, hein. le gay, il a le groove. Hein fait, on va signer le contrat avec les propriétaires. Donc là, on est dans la levée de fonds, idéalement, 200 000 euros. Pour... Ça, c'est très misogyne, ce qui est en train de se passer. Dès qu'on parle d'argent, c'est un homme. T'as remarqué Ouais. Quand on parle de... Quand on fait de la fouf, c'est-à-dire quand ce sont des paroles, du psytacisme et des concepts creux, c'est une femme. Et dès qu'on parle d'argent, c'est un homme avec des classeurs de couleurs. Pourquoi Ça pourrait être le contraire. Moi, par exemple, pour marquer mon ouverture et mon progressisme, J'aurais fait accueillir la caméra par un homme et j'aurais fait présenter le business plan par la femme. Non, là, tu vois, euh, ces euh, messieurs euh, pro turbo-progressistes ne peuvent se départir quand même des, des vieux clichés. Hein. Pour qu'on puisse euh, commencer euh, notre projet. J'appelle Cléo et euh, je suis une des euh, nombreuses colocs euh, de cette maison. Excuse moi je vais pas visiter la maison. Le, le tutoiement, tu as remarqué? Bien sûr, bah oui. Dans la gauche, altermondialiste, mondialiste euh, parce qu'on devine évidemment leur, leur, leur position politique. Tu la sens. Oui, T'as pas de... l'odeur, mais quand même, tu la sens. Oui. Puisque ça, c'est la grande théorie marxienne, c'est que l'infrastructure économique dirige, ou plutôt euh, en, engendre, la, la, la superstructure politique. Quand des gens te, te présentent comme le, le pilier de leur vie, l'économie partagée, la gratuité, etc., tu, tu peux directement remonter d'un cran et deviner comment ils sont structurés politiquement. Hein. Euh, infrastructure économique, superstructure politique. Et donc, évidemment, euh, tous les signaux, à un moment, sont cohérents. C'est-à-dire que, euh, tu vois, le, le, le gros bourgeois de droite, infâme, vous voit et donc distancie. Mm. La petite meuf sans maquillage, avec un bun et sans soutif, euh, euh, t'accueille et donc te tutoie. Mm. Et donc, forcément, tu vois, ça annihile les différences par des petits jeux de mots comme ça. Hall, c'est trop cool. Qui Ol, le mec Ol. qui s'appelle Olivier, elle l'appelle Ol. Tu sens toute la générosité qui, qui, émane, de ce, qui émane de ce surnom Beaucoup d'enthousiasme. Oui, salut Ol. L'étude de Deretchu depuis que Deretchu a démarré il y a 6 mois et j'habite ici depuis 3 ans environ. Salut Nick Salut, bienvenue Ça c'est presque homophobe. Hein. L'homosexuel s'appelle Nick. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je n'aurais pas osé, à titre personnel, quand je mettrais en scène une fiction, parce que pourquoi pas Après tout, pourquoi serais-je le seul à avoir le droit euh, Je, je, je n'oserais jamais appeler le gay Nick. J'aurais peur euh, des raccourcis que vous pourriez faire. Et le nom de cette maison, c'est Dariacho. Il y a Dar qui, enfin, qui veut dire maison en arabe. Et Yachou qui, euh, qui veut dire en qui on dit, dans la langue Voilà Infrastructure économique... Structure politique, tu sentais que l'Arabe était pas loin, que l'Afrique subsaharienne non plus, et déjà dans le nom même du projet, il faut bien marquer déjà de base le, le sans-frontiérisme. Sans il ouais. faut pour bien, auprès de la banque, déjà bien affirmer. Enfin, auprès de la banque, on ne sait même pas s'ils ont une banque, on va, on va comprendre grâce à... All, all. All. On dirait <rire> Christian Clavier dans la visite. Salut, Ol. Jacouille, C'est Valérie de Mercier. C'est les antipodes, tu vois. C'est la, la, la, la, la droite la plus catho euh, et, la, la, et la, la gauche la plus qui bouffe du curé qui finissent par vous prononcer pareil quoi. C'est Monsieur Ouya Monsieur Ouya avec votre bonjour. Donc ça y est, donc là on, est, on a un pied au Maghreb, un pied en Afrique. Moi j'aime bien. Hein. En plus moi j'ai des racines africaines, hein, tu vois par ma c'est ça en fait le, ce que tu sens. Mmh. à quelques mètres les effluves cacao ah oui. ça vient de là ah, tu n'avais pas compris bah, non. Eh non, non, non, non tu comprends pas sais, ces choses là toi. toi quand t'es français, français non, non, non, non non non non non non c'est ça ah, merde. Euh, toi avec ta tête de rital tu peux pas comprendre mais bientôt tu as des effluves de vaguement de café de barista mais pas de cacao bon, on dit. Notre maison. Du coup, en fait, c'est notre maison, même si c'est deux langues, en fait, qu'on a essayé de, de mélanger le l'arabe et le kirumundi. Et c'est ma chambre Oui, ils aiment beaucoup mélanger. C'est-à-dire que tu sens que le, le but, en fait, c'est un métissage uniforme et ça commence déjà par le nom de, le nom de la maison. Moi, j'aime bien. Moi, je suis le fruit du métissage. Tu vois, j'ai un père noir, une mère blanche. Donc, euh, par définition, je ne peux être que pour, puisque c'est le sang qui coule dans, dans mes veines. Alors, sa chambre est tellement mal rangée. Regardez le zoom. Euh, en fait, sa chambre est tellement mal rangée que la journaliste ou le journaliste a honte. Et en fait, il zoome à fond pour qu'on ne voit pas. Hein. Regardez bien au montage, montrez bien à 1,33. La, la particularité de ce projet qui euh, me touche particulièrement, c'est qu'on... Dans ce projet, l'an Ah, elle a de l'herpès sur les lèvres. Elle a quoi Alors, bon, donc on résume. Elisabeth... Qui, qui, qui, dans l'ensemble, n'est pas très laide. Hein. Elle, elle a des taches de rousseur, elle est pâle, elle a des clavicules saillantes. Euh, bon, il y a pire. Donc, elle, elle fait une présentation de son projet qu'elle sait à large audience. Elle sait que cette présentation va être vue par des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines. Elle est pas a les cheveux gras, elle n'est pas coiffée. Ce n'est pas toi qui viendrais ici avec les cheveux gras, pas coiffée. Elle a les cheveux gras, elle n'est pas coiffée, elle a les sourcils de ne survivant. Je pense qu'elle aurait très intérêt à consulter mon dentiste, le, le docteur pour un bon petit détartrage. C'est bon, le bon starter pack, quand même. Oui, ouais, mais c'est dans le starter pack, effectivement, alter mondialiste. Et en plus, hein, euh, pour, euh, comme pour ne pas infirmer nos, nos a priori, elle a un petit reste d'herpès sur, sur la lèvre. Donc, euh, je ne sais pas avec qui euh, elle l'a attrapé, mais enfin... Euh, quelle est la prochaine étape, quoi C'est les mythes, les termites, les, les mouches. Enfin, je veux dire, c'est quand même, euh, ça respire pas l'hygiène, tout ça. Hein. Il, y a toujours, il y a des personnes qui se côtoient qui, en théorie, à la vue du système actuel, ne sont pas supposées. Système, privilège, défavorisé, système. Hein, tous les, tout la logorée creuse de, de l'altermondialisme et du de l de l'intersectionnalité, du féminisme, etc. On ne sait jamais, c'est la faute au système. Se côtoyer. Dans la société actuelle, c'est rare d'avoir des différentes classes sociales qui sont mixtes. C'est rare d'avoir des différentes origines qui se mélangent. C'est rare d'avoir des différentes... Alors, en quel siècle, à quel siècle tu vis Quand mon père a courtisé ma mère dans les années 70, oui, effectivement, c'était très rare. D'accord Ça n'a pas été simple. En 2020, tu m'expliques que c'est rare d'avoir des couples métisses Il n'y a que ça. Allez voir le compte Twitter, Publicité Cosmopolite, c'est partout donc, euh, à un moment, euh, dans quel monde tu vis, quoi Et, et va faire ton lit, au lieu de nous donner la, la leçon, la regarde. Son lit est défait, c'est insupportable. Et qui vit, on ah, donc là, je suis à 1 minute 56 et on commence les peluches. Hein, toujours donc. J'avais deviné dès le début qu'il y avait un problème de, de maturation. Mm -hmm. hein. J'avais dit le ketchup, c'est déjà un signe que... Euh, voilà. Le ketchup entraîne la peluche. Hein. Ça, il faut le savoir, hein, c'est sociologique. Hein. Ça, l'idée, c'était d'avoir plutôt une chambre dédiée aux hommes et en haut, à l'étage, on aura la chambre collective dédiée plutôt aux femmes. Ah oui, donc ça se mélange, mais avec des limites. Hein, C'est-à-dire qu'on a quand même compris qu'il y a des invariants hein, euh, et qu'il faut quand même les respecter. Personne n'a fait son lit. Hein. C'est vraiment la constante. Tous les lits sont dégueulasses. Des personnes qui euh, Ça doit sentir là-dedans. Euh, qui sont primo arrivantes en Belgique. Euh, qui, euh... Primo arrivante is the new migrantes T'as compris Avant, c'était immigré clandestins, après migrants, et maintenant, c'est primo-arrivants. Hein, c'est toujours, toujours la langue de l'euphémisme. Hein, Orwell, tu vas toujours inventer un nouveau mot pour masquer la porie du mot d'avant. Hein. Quand on n'est pas arrivé à résoudre le, le chômage, on résout le, la précarité économique. Puis quand on, quand on ne sera pas arrivé à résoudre la précarité économique, on résoudra autre chose. Mais c'est toujours là. C'est le même objet, tu vois, mais que tu redéfinis par le, le coup de la norme. On hein, a l'objectif d'aller en Angleterre, donc ils sont des migrants ou des migrants en transit, et ou alors ils sont euh, en, en volonté de faire une demande d'asile en Belgique. Oh mon dieu, qu'est-ce qui me plaît. En fait, euh, je me sens en famille, vivre ici, venir ici, euh, enfin, c'est un lieu de partage. partage. Ben, si si c'est un lieu de partage, en fait, pourquoi ne partagez pas le loyer Par exemple. De base Moi, mon concept d'une vacance en mode partage c'est que les gens partagent les frais euh, si c'est moi qui paye les vacances et que j'invite des gens ce qui a pu m'arriver ce qui a pu m'arriver de temps en temps on a envie on a eu une bonne année on a envie de faire plaisir et puis on n'a pas forcément des maisons de famille hein, parce que on n'est pas tous euh, c'est l'inégalité structurelle de l'existence et qu'on peut pas tous emmener ses amis dans la maison en vendée ou, ou dans la maison à biote hein. donc il y en a qui doivent payer des AirBnB, des maisons de vacances, ça m'arrive de le faire, mais à ce moment-là, je ne mets pas en avant la valeur de partage. Et moi, mon petit doigt me dit que, comment on l'appelle notre ami du Burundi, là euh... Théo, il a un peu une tête à... C'est un, un Ouais. Voilà, voilà. je ne dis pas pourquoi, mais on va l'appeler Théo. Euh, Théo, j'espère que si tu prônes le partage, surtout si tu dis, à 2 minutes 30, je partage tout, j'espère que Théo, tu partages également le loyer à parts égales. Sinon, Théo, tu te caches un peu derrière ton petit doigt. Ou plutôt derrière ton pouce ou ta matraque. On partage tout. J'adore en fait, être entouré. Il y a des personnes en fait, qui te montrent en fait, qui se soucient de toi. En fait, le fait d'être dans ma propre chambre aussi. C est... C est... Le fait, en fait d'être dans ta propre chambre, c'est un endroit où, où je me sens en sécurité. Je viens du Burundi. Et ah, euh... ben voilà, le en fait, Burundi. Je l'avais dit. C'était pas facile. C'était pas facile. Enfin, même d'en parler, c'est pas facile. J'ai des amis qui ont été emprisonnés. J'ai des amis qui ont été vraiment torturés et tout ça. Enfin, moi, j'ai eu enfin, j'ai eu l'opportunité de partir avant que je sois. Euh, qu'il y ait le pire. Et en fait, enfin, c'est pas un endroit safe pour la personne LGBT. En arrivant en Belgique, c'est la procédure d'asile. Tu vas dans un centre d'accueil. Et là, tu, tu essaies de survivre et d'essayer de, de, et, euh, d'apprendre de, enfin, à vivre dans ce pays. C'est un nouveau pays. D'apprendre les langues et tout ça. Vraiment, t'es pas dans une famille, t'es pas dans un endroit aussi chaleureux que qu'est que en fait, qu ce qu'on peut dire de théo euh, moi j'ai de base par ma ma, ma construction génétique j'ai toujours du respect pour les gens qui euh, traversent un océan euh, mais de leur plein gré c'est toujours la différence entre le entre le l'économie du boat people ou l'économie du migrant et quelqu'un qui prend ses valises, sa guitare, comme a fait mon père, et qui part de Guyane et qui arrive en France. J'ai beaucoup de respect pour un type qui prend sa guitare, qui prend 200 balles, qui arrive en métropole, qui ne connaît personne. comme j'ai fait, ouais. Comme, ah bah, bravo. Et qui s'installe. Quand ça fait l'objet, par contre, d'un chantage entre la Libye, euh, la Turquie, etc., avec, des faux passe avec une industrie du faux passeport, une industrie du passeur, une industrie de l'ONG de qui vient les récupérer, etc. Là, ce ne sont plus des projets individuels admirables, c'est de l'exploitage collectif pour transformer ces gens en femmes de ménage, en serveurs Uber, etc. etc. Bon. Là, ce Théo, mais sympathique, il dénonce ce que tout le monde sait, c'est-à-dire euh, le côté euh, répressif et extrêmement traditionnaliste, pour dire le moins, euh, de ces pays d'origine, mais alors dans ces cas-là, il faut en tirer les conséquences. C'est-à-dire, si le... Si l'ADN de ces pays, c'est la répression, la coercition, euh, la torture, etc., si l'ADN de ces pays, c'est la violence, peut-être pour pour peut pourrait-on appliquer le principe de précaution et pas forcément euh, tu vois, en importer euh, des millions d'exemplaires à vannes ouvertes. Moi, je dis ça comme ça. Après, ce n'est qu'une opinion totalement personnelle. Hein. Moi, je pose des questions après à vous de trouver des réponses. Hein. La raison, c'est qu'on vit des choses très petites, très micro, mais en même temps, c'est ce qu'on a envie de créer à l'image de la société. Il faut démarrer du part et ça me donne confiance qu'il y a des endroits où on peut vivre de manière solidaire et ensemble. Mais tout ça, c'est très abstrait. Moi, je veux savoir qui fait la vaisselle, qui sort les poubelles. Je dis pas qui fait les lits parce que personne. Mais qui sort la vaisselle, qui fait les poubelles euh, ou vice-versa, euh, qui nettoie une fois de temps en temps parce qu'on peut quand même pas jamais le faire, euh, qui paye, euh, qui paye les factures tu vois, qui, de, qui, qui paye le plombier pour déboucher les toilettes, euh, quand il faut déboucher les toilettes Ça, j'aimerais bien savoir, tu vois. Chaque personne qui habite ici va contribuer en fonction de ses revenus, en fonction de ses privilèges. C'est évident qu'une personne qui a eu la chance de faire des études universitaires ou qui a, la, qui a été privilégiée... La, la chance, tu vois, parce qu'il n'y a aucune volonté. C'est comme si tous les gens qui avaient la possibilité d'aller se taper comme moi... Euh, euh, une prépa, une école d'ingé et un et un troisième cycle sciences po le faisait non moi je, je connais des centaines de gens qui avaient la possibilité en avaient techniquement la possibilité mais qui l'ont pas fait parce que c'était long et chiant d'accord bon bah euh, ok il y a des il des déséquilibres de base mais après par dessus se greffe la volonté individuelle tu vois c'est euh, c'est a... pour ça par quoi c'est défini ce privilège Genre, bah, moi par exemple à une personne privilégiée d'une personne qui est... si ouais. je ne suis pas champion du monde du 100 mètres c'est Peut-être parce que j'en avais pas la génétique, quoique, mais c'est aussi et surtout parce que j'ai pas eu envie d'y vouer ma vie. J'ai pas eu l'envie, la force, le courage, la dédication, euh, la capacité de faire abstinence sur tout le reste, tu vois, euh, ou de la boxe. J'en ai fait un petit peu, euh, ça fait super mal, on se blesse, ça m'a ralenti dans mon travail parce que je peux te garantir que quand t'as l'œil bord noir, euh, du coup tu rentres chez toi, tu, tu te mouches, tu saignes. Tu inspires, tu as l'œil qui gonfle, tu, tu parce que tu as les sinus inflammés, tu n'arrives plus à travailler, etc. J'avoue, j'aurais peut-être à force de, de, de, encore une fois, de dévouement, de sérieux, et, de, et en m'investissant comme doit s'investir un champion, j'aurais peut-être réussi à faire une médiocre, médiocre carrière. Je n'en ai pas envie, ça fait trop mal, ce n'est pas mon truc. Euh, je le reconnais humblement, tu vois. À un moment, ce n'est pas juste la, la malchance ou euh, l'arbitraire. Hein. Mais eux, non. Euh, en tant que blanc euh, qui habite Bruxelles depuis des années... Euh, Starter Pack, euh, hein, tu t'as senti. Hein. En fait, aujourd'hui, je gagne 300 euros par mois, donc aujourd'hui, je suis pas payé blindé, mais euh, je sais que s'il faut, je peux gagner d'argent en plus. Euh, t'as remarqué Il sait qu'il peut, il mais il ne le fait pas. Pa Parce qu'il est défavorisé. Tu vois Ces gens, en fait... Nourrissent et entretiennent un état de servitude volontaire. Exactement comme le mec du texto, qui aurait, euh, le, le, le candidat, qui aurait pu se faire euh, 200-300 euros par semaine, minimum, tu vois, mais qui préfère toucher ses allocs en regardant Netflix. Hein, c'est la même logique. C'est servitude, c'est. Le, le... Ils n'ont pas de surmoi. Le surmoi, ce qu'on appelle l'ego ou l'amour propre dans le langage populaire, c'est ce qui t'empêche de suivre ta pente. C'est ce qui t'empêche d'aller vers le bas. Et nos pentes, hommes et femmes, sont diverses. La, la, la pente de l'homme, c'est d'être devant sa console de jeu, en slip, euh, à jouer toute la journée, à fumer du, de la chicha ou de, ou de l'herbe, hein, pas de a priori euh, ethnique, et à, et à mettre des gifles à sa femme en, en, se, en se prenant pour un super-héros alors que c'est un cerf, euh, un, un parasite et un sous-prolo, c'est le, le bas du bas du bas de l'homme pour en voir il suffit de regarder des émissions comme tellement vrai sur énergie 12 ou strip sur ex france 3 où on voyait des hommes totalement abandonnés alors leur, euh, leur laideur euh, mécanique basse ville etc euh, et la pente de la femme et autre. la pente de la femme c'est pas de jouer en, en string de voir une console ça ça se saurait la pente de la femme euh, je vais pas le dire parce qu'on va me dire que je suis misogyne. T'as vu, je, je présente les, les deux faces, en fait. Je présente exactement les deux réalités, mais on en met toujours ce que je mets sur l'homme, et on ne retient que la femme, hein. Je suis sur le CPS, je trouve un revenu du CPS, mais euh, il y a aussi quelqu'un qui est aussi dans la maison qui travaille, qui a un bon travail. Du coup, en fait, c'est que moi, je ne vais pas payer le même, le même loyer que l'autre qui travaille. T'as entendu Alors, lui, il, est au, il, est au cotis il, il bénéficie de cotisations. Donc, comme c'est en Belgique, ça s'appelle CPAS. J'imagine que c'est l'équivalent du RSA ou quelque chose comme ça. Et en sa justification, c'est bon, il y en a un qui bosse bien, donc moi, ça va. Quoi. Et, et moi, j'ai quitté une femme pour ça. Mmh. J'ai fréquenté des années une femme artiste qui me plaisait beaucoup et euh, qui, à un moment, euh, dont j'avais un peu de mal avec la vision économique et politique du monde et qui, à un moment, à force de lui faire cracher, mais... Enfin, euh, on veut une maison, mais je comprends pas. C'est quoi ta part, en fait C'est quoi ta participation Et elle m'a dit, écoute, il euh, y a des gens qui ont le talent pour travailler et il y, euh, y a des gens qui ont le talent pour faire artiste. Toi, tu travailles. Là, là je le punchline un petit peu. Elle pas s'était pas dit... Oh, Là, je le fais un petit peu à la, la bon la brute et le, et le truand. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Mais, mais en gros, c'était ça. Je n'ai pas hérité, hein, le doigt de Michel-Ange toujours, je n'ai pas hérité du talent de travailler, je n'ai pas hérité de la, de la force des épaules, de la colonne vertébrale de supporter une tâche répétitive et, et, et laborieuse. Donc, toi, tu l'as, vas-y, fais-le. Mais elle est une artiste, quand même. Oui, une artiste, euh... oui. Une artiste, oui. C'est d'elle que m'est venue la définition. Une artiste n'est plus quelqu'un qui produit de l'art euh, sur le marché de l'art, c'est quelqu'un qui vit comme un artiste. Je, je, je refuse le loyer, je refuse les conventions, donc je suis artiste. Ouais, qui touche plus. Du coup, ma contribution, est... ouais, ouais, ma contribution est un petit peu plus élevée euh, que mes colocs. Là, elle, elle est à court de périphrase. Tu vois, elle a envie d'enrober le truc, mais tu sens que... Non, là, ça, ça passe plus. Là, elle a plus de solution. Elle est obligée de dire que c'est elle la mécène. Mais c'est bien, c'est progressiste. C'est une femme mécène entretient des hommes qui ne foutent rien. Moi, je suis pour. D'ailleurs, si tu veux m'entretenir... Alors, si une femme mécène veut me permettre de vivre sans travailler... Sachez que je ne serai pas forcément contre, hein, euh, candidaté. C'est euh, venir avec le moyen que tu as. Il y a même des gens en fait, qui n'ont pas les moyens, qui vivent en fait euh, enfin, sans payer le loyer. L'idée, c'est vraiment de euh, qu'on qu soit tous colocs, qu'on soit tous et toutes colocs, qu'on habite tous ensemble, qu'il n'y a pas de différence. Et voilà, la fameuse grande salle. Un des premiers objectifs, c'est de faire cette pièce va s'écrouler, je suis désolé, je suis à 4 minutes 37, il y a des infiltrations monstrueuses en haut des murs, il y a des fissures absolument monstrueuses, ça, ça va se terminer en fait divers dans le journal. Un centre d'accueil pour les personnes qui arrivent à Bruxelles, les primo-arrivants, pour les personnes qui n'ont pas de papier, pour les personnes qui n'ont pas de toit, qui sont à la rue, et qui puissent venir ici pour se... Profites-en de ton toit parce qu'il ne va pas durer longtemps. Tu l'affection pour les sans-papiers C'est tout de suite sorti, là, vraiment... Tu sens que moi, je pense que on revient dans un an, il y a des bébés métis qui courent partout. T'y crois ou pas C'est possible, effectivement. pour prendre un thé, pour échanger avec d'autres personnes. Elle a failli dire et une chicha. T'sais. Prendre un thé, puis là, tu as senti que où ils ont peut-être coupé la chicha au montage. T'es pas venu ici pour me faire des bébés métis, rassure-moi. Euh, non. J'ai Hum hum. Notre objectif ici, c'est surtout de faire un accueil pour quelques heures, deux fois par semaine, et de renvoyer ces personnes vers des lieux qui sont beaucoup plus spécialisés pour ça. On voudrait aussi faire une école... Quelques heures, ça suffit à faire des petits métis, ça hein. ...voir, <rire> euh, plus pour les enfants du quartier... Euh, qui, a, qui aurait lieu aussi également ici. Et la troisième... Ils vont attraper des poules, les enfants du quartier là-dedans. <rire> Moi, j'en vois la pas mes gosses chez elles. Hein. ...que euh, les communautés de saint joss puissent utiliser pour leurs propres événements. Euh, idéalement 200 000 euros pour qu'on puisse commencer notre projet. Donc on est à 60 000, c'est possible. On a du coup décidé il y a quelques mois de racheter la maison sous une forme d'ASBL. Attends, c'est quoi le projet 200 000 euros pour quoi faire 200 000 euros pour racheter la maison C'est ça. Ouais. Mais acheter une maison, c'est pas un projet. C'est euh, c'est un c'est c'est un passage obligé. C'est un checkpoint comme on disait dans Outrun. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dois vivre sous un toit décent et étanche, et donc ça passe par l'achat d'une maison. -à, à quel moment acheter une maison devient une start-up collaborative S'il si y a un business derrière, c'est peut-être ça, non Sinon, moi, j'ai un truc très simple. Je vais ouvrir un Tipeee, et je souhaite tous que vous collaboriez à mon projet d'achat de maison directement, en fait. Là, vrai plutôt, vrai que fruit, plutôt que par le fruit de mon travail, en payant 50 ou 60 de cotisations sociales dessus, versez-moi directement un Tipeee, on va l'ouvrir, ouvre-moi un Tipeee pour la maison de, de, de Stéphane. On mettra le lien ci-dessous. Et, euh, et voilà, on va le présenter comme ça, sous forme de levée de fond. Tu vas arrêter de te laver les cheveux pendant deux semaines. Tu vas te faire, tu vas te faire un chignon. Euh, je viens de démaquiller. En, en, te démaquiller, enlever ton soutif. Et euh, je vais te mettre comme ça devant la caméra. Tu vas faire pitié. Hein. Comme ça, dans un, dans, un, dans un an ou deux, hop, à l'aise blaise. Là, on est dans la levée de fonds. On est en train de chercher des fonds pour que l'Isbel puisse avoir un capital de départ et qu'on puisse acheter après euh, la maison. Voilà. On, ah, on est bien d'accord. Le projet, c'est juste acheter la maison. D'ici fin novembre, en fait, on doit signer le contrat avec les propriétaires. Donc avant fin novembre, allez voir sur notre site web dariachu.net tout expliqué pour savoir comment participer. Ça me rappelle un projet collectif d'altermondialistes qui voulait libérer un zoo comme ça, qui voulait libérer les animaux d'un zoo. Et en fait, ils ont monté comme ça un pseudo-projet économique où ils ont totalement oublié la colonne entrée. Donc en fait, il n'y avait que des dépenses. Et comme ils ne voulaient pas que le public vienne parce que faire rentrer un public, c'est du coup transformer les animaux en animateurs, d'accord Animaux, animateurs, même racine. Et donc, euh, ils ont dit, on se passera de public. Comme ça, les animaux ne seront pas tenus, de faire acte de présence, etc. Sauf que sans public, il n'y a pas d'entrée d'argent. Et donc, leur projet a capoté, tous les investisseurs ont perdu, et c'est la loose absolue, tu comprends Et là, euh, leur projet, c'est la même chose. C est, c est, euh, un projet, c'est une colonne de débit, une colonne de crédit, une colonne de passif, une colonne d'actif. Un projet qui dont, dont la, la base est à perte, c'est pas un projet, c'est du bénévolat ou, ou ou une entreprise de défiscalisation, tu vois. Donc là, euh, je comprends pas très bien. Le, on essaie de me faire passer l'esprit start-up. Je suis pas le plus grand investisseur du monde. Hein, J'ai pas forcément la bonne. Euh, J'ai pas forcément baigné dans le bain culturel communautaire des gens qui font des start-up. Par contre, déjà, je sens moi que j'y mettrai pas. Euh, moi, j'y mettrai pas un centime. Enfin, je suis sûr de le perdre. Hein. Et il faut qu'on arrive avec. Euh tous les gens qui donnent en fonction d'un moyen d'arriver à ce montant. Dans cette maison, une, une, une des lignes directrices, c'est Moustakine. Ça veut dire soit relax, soit chill. Et arrêtons de nous prendre la tête tout le temps. Et en fait, si j'avais pas ça ici, si, si je n'avais pas pris ça à la maison, je crois que je serais très stressé. Et moi, j'ai l'espoir en fait, qu'on va récolter assez d'argent, qu'on va récolter. Oui, ben ça, c'est parfait. Le slogan collectif, c'est « te prends pas la tête ». Très bien. Et ben, donc, en fait, tous, toute la tête que tu ne te prends pas, toute la charge mentale pour utiliser un vocabulaire féministe que tu te prends pas tombera sur quelqu'un. Donc à un moment, c'est te prends pas la tête, la tête de quelqu'un tombera parce que la charge mentale va se poser sur les épaules de quelqu'un qui à un moment va péter un câble et on lui coupera la tête, ça sera lui le coupable. Tu comprends Te prends pas la tête, couper la tête. Côté que les gens sont là, les gens nous écoutent, euh, Mais qui, et ces gens, gens, gens nous soutiennent, Mais ils qui nous soutiennent aussi, ils vont continuer à nous soutenir. Mais qui et, euh, Cette maison à vivre. Et, euh, alors, si vous voulez soutenir le projet du collectif belge visant à euh, permettre à des primo-arrivants, c'est-à-dire à des immigrés clandestins, de dormir quelques nuits ou quelques années en Belgique avant d'arriver en Angleterre, parce qu'en fait, euh, la Belgique et la France, ils en ont rien à foutre, manifestement, elle l'a dit, hein c'est un, une voie de passage si vous voulez être la voie de passage la, la voie de garage euh, de, de gens qui, qui, qui veulent un ailleurs euh, versez-leur hein, vous les trouverez facilement sur internet euh, sinon une autre possibilité si mon contenu gratuit vous divertit c'est de penser que mon contenu payant va non seulement vous divertir mais également vous instruire Essayez un contenu payant. Moi, je paye toutes mes cotisations en France. Rien n'est défiscalisé. Rien ne fait l'objet de montage douteux. Tous mes numéros, sirènes, siret, RCS, TVA, etc. figurent sur le site. Vous pouvez aller vérifier auprès de Société.com ou des impôts, Math Consulting. Donc, achetez un, ne serait-ce qu'une, une de mes conférences. Vous en prenez une. D'après les milliers de témoignages qu'on a depuis 15 ans, ça a 98 chances sur 100 de vous plaire si ça vous plaît un petit peu moins, si vous n'êtes pas 100% emballé, eh bien, bon, dites, de toute façon, vous la gardez à vie, hein, le fichier est à vous, vous pouvez le réécouter, à la fois l'audio et la fiche résumée en PDF avec les idées, les photos et les liens, et puis vous aurez quand même participé, à hauteur de 175 euros, à mon euh, travail euh, gratuit, ce sera une manière comme ça de me rétribuer pour les dizaines ou les centaines d'heures